Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le roseau ainsi que le chaume, qui est la première technique de mise en œuvre associée à cette fibre. Le chaume est l'un des matériaux les plus anciens de construction. Depuis les premiers habitats lacustes il y a 8000 ans, le chaume de roseau continue de couvrir nos édifices. En France et au nord de l'Europe, le roseau, prélevé dans les roselières, est principalement destiné à la confection des toits de chaume. Il existe également des produits manufacturés comme les panneaux isolants ou supports d'enduit. D'autres plantes peuvent servir à la couverture des toits, comme la paille de blé ou le jeûner, en fonction des ressources disponibles. Par exemple,